Bonjour à tous, si vous êtes ici, vous êtes sur ma chaîne, Vincent Cultivateur en Or charente Je vais vous présenter mes passions au cours de vidéos dans les semaines à venir.